contactez son ange gardien sous hypnose, méditation guidée. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle méditation sous hypnose avec votre ange gardien, méditation guidée qui vous permettra de gagner une séance d'hypnose avec moi. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Alors, vous avez énormément apprécié la séance d'hypnose spirituelle avec les oges et les archanges que j'avais faite il y a quelques mois et j'espère que cela sera de même pour celle-ci. Alors, avant de vous faire entrer sous hypnose et de vous offrir l'opportunité de communiquer avec votre ange gardien, il est nécessaire de préciser clairement de quoi on parle quand on parle d'ange gardien euh, et de ce que l'on entend par communiquer, afin que vous sachiez reconnaître la présence de votre ange gardien, l'attitude à avoir pour favoriser ou amplifier cette communication, etc. Et par ailleurs, cela me permet déjà d'établir un contact hypnotique ou pré-hypnotique avec vous, afin de vous mettre très facilement sous hypnose tout à l'heure et vous. Faire Atteindre le degré d'hypnose nécessaire à cette connexion avec votre ange gardien. Voilà, vous savez tout, il y a tout cas ce que vous devez savoir pour cette méditation guidée. Voilà, donc ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite, écoutez bien l'ensemble de tout ce que je vais vous dire. Alors, un ange gardien, c'est quoi le mot « ange » signifie le messager, l'envoyé, l'envoyer du ciel, bien sûr. Donc, euh, comme son nom l'indique, un ange gardien est un ange, c'est-à-dire un être spirituel qui vous garde, qui vous protège, qui agit comme un véritable garde du corps. Mais pas que du corps, puisqu'il protège aussi votre âme, veille à votre bien-être, etc. Et ce n'est pas qu'un simple gardien, puisqu'il peut nous guider, nous orienter, nous conseiller, etc. Selon les croyances religieuses et les croyances spirituelles, nous avons tous un ange gardien qui est présent à nos côtés du premier au dernier jour sur Terre. Il est donc présent H24, 7 jours sur 7. Alors, quand on parle de contact ou de communication avec son ange gardien, il ne faut pas s'attendre à une rencontre matérielle, c'est-à-dire physique. Vous allez plutôt le ressentir, le percevoir, le deviner à travers différentes choses. Alors, quelles sont ces choses Ça va être quoi Ça va être des sensations physiques, un frisson subit, par exemple, qui vous parcourt tout le corps, ou des frissons localisés, dans un bras, par exemple, ou le dos, ou alors une brusque sensation de chaleur, en quelque part, ça peut être le bras, l'épaule, la nuque. Il peut s'agir également de phénomènes électriques une ampoule qui se met à clignoter ou un lampadaire euh, dans la rue qui se met à clignoter pile euh, à votre approche. Concernant les problèmes électriques, les courts-circuits, euh, les pannes d'appareils, etc. Certains les associent aussi aux anges. Pour ma part, je n'en suis pas certaine, car les anges sont profondément bienveillants et que les pannes à répétition euh, sur les appareils ont un coût financier et sont gênants. Donc bon, je pense que les anges ont d'autres moyens euh, moins pénalisants de montrer qu'ils sont là. Mais bon, ce n'est que mon opinion et mon propre ressenti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. La présence des anges gardiens se manifeste également par des différences subites de température il peut également s'agir euh, d'un comportement inhabituel euh, des animaux. Classiquement, ça va être euh, le chat de la maison qui euh, hérisse euh, ses poils euh, sans raison apparente, euh, ou alors qui semble fixer quelque chose qu'on ne voit pas, ou qui se met à miauler subitement. Euh, idem pour le chien, hein? enfin. Non pas que le chien se mette à miauler, hein, bien sûr, euh, non, lui, euh, il va se mettre à aboyer euh, subitement ou alors il peut se rebler, fixer quelque chose que l'on ne voit pas. Et d'une manière plus générale, il s'agit de tout comportement subit ou inhabituel d'un animal. D'ailleurs, pas seulement que d'un animal, euh, cela peut être aussi des oiseaux par exemple. À titre d'illustration, je vous mets une photo prise il y a plus d'un an, avant que je déménage de, région, enfin de la région parisienne, euh, ou plutôt trois photos. Une des habitations à droite de ma maison, une autre à gauche, et puis une donc de ma maison. Et donc, en chez moi, un jour, euh, je, me gare, euh, je me gare en face, et euh, va savoir pourquoi, avant de sortir de ma voiture, j'ai une sensation bizarre qui me pousse à tourner la tête euh, et à regarder sur mon toit. Et là... Je vois, je ne sais pas combien, alors je ne sais pas si ce sont des pigeons, des tourterelles ou des colombes, hein, j'ai un peu du mal à les distinguer, enfin soit, je vois une armée de colombes alignées sur mon toit. Toutes tournées vers moi, comme si elles m'attendaient. Je vous jure, vraiment, elles étaient toutes tournées vers moi et toutes sur mon toit. Bon, alors, le temps que je sorte de ma stupeur, que je sorte de ma voiture, euh, que je cherche euh, mon téléphone euh, et que je prenne la photo, comme fait exprès, je vois une qui sautent sur le toit euh, du voisin et puis d'autres, hein, peut-être trois ou quatre, euh, qui ont eu le temps de se retourner euh, et d'aller sur euh, l'autre côté euh, du toit euh, donc bref hein, euh, sur, euh, sur la photo que vous voyez euh, voilà, il en manque trois ou quatre et puis il y en a un qui euh, entre temps a sauté sur le toit du voisin bref, c'est la première fois que je voyais ça vraiment, j'étais totalement hallucinée quoi et ce jour-là, quelques, quelques heures après, je suis ressortie en voiture. Alors, il n'y en avait plus aucune sur mon toit, ni en fait nulle part. J'ai fait un tour de 4 ou 5 km Alors, je regardais partout pour voir euh, s'il y avait des oiseaux sur les toits euh, des maisons ou euh, des bâtiments ou autres. Et je n'ai vu aucun oiseau, sauf, euh, sauf un oiseau qui a traversé euh, la rue. Bref, c'était surréaliste. Surtout que durant cette période, euh, il m'est arrivé plein de, plein de choses bizarres, inhabituelles, disons. Euh, dans la même semaine, euh, j'ai retrouvé euh, pour la première fois une, une coccinelle euh, dans ma chambre, euh, sur le mur euh, de ma chambre. Et je n'avais jamais vu une coccinelle avec autant de points. Beaucoup de flammes jumelles regardent la chaîne. Alors juste pour info, euh, ces petites bêtes euh, à bon Dieu, euh, comme on les appelle, sont réputées pour être des porte bonheur, mais... Pas que. Euh, ce que l'on sait moins, c'est qu'elles symbolisent également l'amour et qu'elles auraient le pouvoir de réunir les âmes sœurs. Bref. Alors, autre manifestation de la présence d'un ange gardien, ça va être un comportement inhabituel d'un bébé ou d'un très jeune enfant euh, qui semble en pleine interaction avec quelqu'un que, ben, que vous, vous ne voyez pas. Ça peut être la présence de plumes blanches sur votre chemin, dans la rue, etc. Bon, alors, par contre, si vous trouvez une plume blanche chez vous, alors là, c'est un signe plus, plus, plus, puisque trouver une plume blanche dans la rue, bon, ce n'est pas tous les jours, mais bon, chez soi, encore moins, je pense. C'est peut-être également tout simplement un sentiment d'avoir quelqu'un à vos côtés. Vous pouvez également ressentir des parfums qui n'ont bien sûr logiquement pas lieu d'être, hein. souvent ce sont des parfums, euh, euh, des parfums de rose. Alors, autre chose qui peut également témoigner de la présence de votre ange gardien, c'est s'il vous arrive des moments, des choses, des événements qui semblent limite miraculeux ou alors une succession de coïncidences qui ont permis l'aboutissement d'une finalité, d'un résultat que vous désiriez. Alors, bien évidemment, les rêves, la vie nocturne sont des domaines par excellence où le céleste communique avec nous. C'est peut-être pour ça qu'on dit d'ailleurs que la nuit porte conseil. Ils peuvent apparaître sous une forme spirituelle, lumineuse, euh, énergétique, tout comme revêtir une forme plus classique, je dirais, en apparaissant sous une forme humaine. Il, euh, il vous aide, vous guide, vous conseille, vous prévient. On peut également soupçonner la présence de son ange gardien lorsque de manière récurrente, on voit certains chiffres au double, au triple ou au quadruple comme par exemple le 222 ou le 2222, sous quelque forme que ce soit. Par exemple, vous regardez l'heure et il est souvent 22h22 ou 20h20. Ce peut être aussi par exemple, euh, vous regardez votre téléphone, il est 22h22, il vous reste 22% de batterie et il fait 22 degrés. Ce peut être aussi des heures miroirs, c'est-à-dire 20 h 2 ou alors 10h01. À titre d'illustration, vous voyez actuellement un, photo, euh, un photocollage des statistiques issues de, de ma chaîne. J'aurais pu vous montrer des, des imprimés crocs de mon smartphone reprenant les exemples que je viens de vous citer, mais vous auriez pu croire que je l'ai fait exprès. Et donc, je préfère vous montrer des photos que j'ai prises ce mois-ci. Donc, il faut savoir que les données que vous voyez en ce moment sont mises à jour en temps réel par YouTube. C'est-à-dire que... Euh, si j'avais regardé une seconde plus tard ou alors euh, une minute euh, plus tard, il y a fort à parier que le chiffre aurait été différent. Voilà, donc vous vous doutez bien que je ne suis pas scotché devant les stats et que je n'ai aucun moyen euh, d'influencer les, les vues pour que ce genre de coïncidence se produise. Alors... Je précise, en général, je ne les photographie pas, sauf quand je suis seule et que je veux les partager avec mon entourage. Et donc, euh, dans la première partie, on voit qu'il y a 1822 abonnés, 212 euh, vues pour la première vidéo, 122 pour la seconde et également 122 pour la troisième. Un autre jour, toujours en temps réel, euh, 211 vues, 112 vues et aussi 112 vues. Alors, sur l'image qui apparaît à l'écran, on n'est plus au temps réel. J'avais dû regarder euh, les stats euh, sur euh, un jour ou deux, je ne sais plus. Mais on voit que la vidéo publiée le 20.02.2020 a 222 vues. Et croyez-le ou pas, je regarde à l'heure actuelle là précisément mon PC et il est 2h22 du matin. Je vous jure, c'est vrai <rire> Soit, passons. Alors, euh, petite anecdote qui va faire rire euh, les flammes jumelles. J'ai sorti le 19 juillet euh, 2020, donc, une vidéo sur les 29 signes de reconnaissance permettant de savoir si on est dans une relation de flammes jumelles. Et quelques minutes après sa sortie, donc, ou une heure après, je ne sais plus, la personne qui a fait le 11e like m'envoie un message. Et euh, voilà, parce qu'il était content d'être le 11e like, puisque le chiffre 11 symbolise les flammes jumelles. Et il a pris comme un signe que sa flamme jumelle était avec lui. Soit les minutes passent. Euh, je suis toujours euh, sur YouTube euh, puisque euh, j'étais en train de répondre euh, aux différents commentaires. Et là, je vois quoi que sur cette même vidéo, euh, le taux d'impression dans le moteur de recherche était de 11,1%. De, de, bon, ça me fait sourire. Euh, je repense euh, à mon abonné. Bon, je continue. Euh, cinq minutes après... Je vois quoi la durée de visionnage toujours de cette même vidéo est de euh, 11 minutes 10. Bon, là, je me dis, bon, allez, je vais le dire euh, à mon abonné, ça va le faire euh, sourire. Je lui écris le message, donc message que vous voyez euh, actuellement à l'écran. Et pendant que j'écris le message, je me rends compte qu'il y a 111 vues. <rire> Alors, un dernier clin d'œil euh, aux flammes jumelles. Euh, actuellement sur l'écran, donc ce que vous voyez, c'est une vidéo avec euh, 111 vues. Donc bon, je suis assez habituée avec ce genre... Euh de, de synchronicité donc je n'y prête pas attention mais mais bon là comme par hasard c'est sur une vidéo euh, de flammes jumelles et donc je l'ai photographié. Alors on n'est pas sur du direct, euh, c'est ce que je trouve en fait euh, directement quand je rentre euh, sur euh, YouTube et qui m'indique par défaut les euh, les 28 derniers jours et donc ces données changent toutes les 24 heures. Le point suivant, c'est que vous pouvez entendre une voix qui vous parle. Alors, quand vous êtes certain que vous êtes saint d'esprit, que vous avez les pieds sur terre, qu'il ne s'agit pas de folie, si une voix vous parle ou que vous entendez des murmures, etc., il peut s'agir de votre ange gardien. Et je dis « il peut » car il peut aussi s'agir d'une autre énergie divine, mais je reviendrai tout à l'heure. Alors, bien évidemment, cette voix ne peut être que bienveillante, aidante et en aucun cas dénigrante. Donc, si cette voix vous dénigre, ce n'est pas votre ange gardien, ça doit sûrement être votre mental et là, ça n'a rien à voir. Alors, je vais donner quelques précisions importantes sur la globalité de ce que je viens de vous dire et après des précisions sur essentiellement une série de fausses, de fausses idées euh, que l'on se fait des anges gardiens. La première chose, c'est que concrètement, hormis la présence des plumes blanches, toutes les autres choses, les autres signes pouvant indiquer la présence de votre ange gardien peuvent être le signe de la présence de d'autres énergies spirituelles comme les guides spirituels par exemple. D'ailleurs, souvent, il peut y avoir une confusion entre un ange gardien et un guide spirituel. Brièvement, quelques différences euh, essentielles permettant de distinguer les deux. C'est que euh, l'ange gardien est présent depuis la naissance. Le guide spirituel, lui, euh, il prend le train en marche, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il peut arriver dans votre vie à 20 ans, à 50 ans, peu importe. La deuxième chose, c'est que l'ange gardien sera présent jusqu'à votre dernier souffle. Les guides spirituels, euh, ils vont, ils viennent. C'est-à-dire qu'un guide spirituel peut être présent durant un certain nombre de temps, puis partir. En fait, le guide spirituel vous guide tant que vous en avez besoin. Une fois que vous n'avez plus besoin, il s'en va. Autre chose, un ange gardien n'a jamais été un être humain. Concrètement, et ce, Malgré ce que l'on peut lire ou entendre parfois, votre ange gardien ne peut pas être un parent décédé par exemple. Un guide spirituel peut l'être. Ce guide peut vous conseiller, vous prévenir, euh, agir pour vous comme le ferait votre oge gardien, mais ce n'est pas votre oge gardien au sens stricto sensu du terme. Voilà, c'est comme le fait qu'un proche, un parent, une personne quelconque peut agir dans votre vie comme un véritable oge gardien, mais ce n'est pas pour autant qu'il l'est au, au sens stricto sensu. Alors, tout à l'heure, sous hypnose, si vous voyez ou ressentez un parent décédé, ce n'est pas la peine de m'écrire en commentaire « Ah bah Audrey, vous avez dit que l'ange gardienne ne pouvait pas être euh, un proche euh, décédé. » Eh bien moi, j'ai vu un tel parent décédé. Pourquoi Parce que tout à l'heure, euh, je vais vous permettre d'être dans un état de réceptivité, de connexion avec le céleste. Et je dis bien le céleste, c'est-à-dire avec euh, de hautes énergies spirituellement parlant, et que les guides en font partie. Ce qui veut dire quoi Vous allez pouvoir tant être en relation avec votre ange gardien qu'avec vos guides spirituels. Mais, en tout état de cause, vous êtes libre d'assimiler les deux si vous le voulez. Mais moi, comme je vous délivre une information, je ne peux pas véhiculer une fausse information, euh, sachant qu'elle se base euh, pour le coup sur la Bible. Alors, les anges, les archanges et les anges gardiens existent dans toutes les religions monothéistes. Mais, je ne sais pas par exemple, si la religion musulmane euh, a les mêmes dogmes concernant les caractéristiques des anges gardiens. Donc, voilà. Euh, je crois avoir fait le tour concernant les différences entre un ange gardien et les guides spirituels. Euh, non, non. Également, une des différences, c'est que euh, on qu'on que un et un seul ange gardien, alors que l'on peut avoir plusieurs guides spirituels euh, simultanément à une période de sa vie, je veux dire. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous pouvez avoir trois ou quatre guides spirituels et au cours de votre vie, euh, certains peuvent euh, partir et d'autres arriver. Voilà, donc on referme le topo sur l'ange gardien, les guides spirituels et je vais maintenant faire un topo sur une série de fausses idées que l'on peut avoir euh, sur les anges gardiens. Mais juste avant, alors j'y pense, euh, je viens de vous dire qu'on n'avait qu'un et un seul ange gardien. Apparemment, euh, les personnes euh, qu'on appelle des anges terrestres auraient euh, du fait de bah, du fait de leur mission, on va dire, plusieurs oges gardiens. Donc voilà, je reviens sur une série de fausses idées que l'on peut avoir sur les anges gardiens. La première chose, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître son nom pour l'appeler, lui parler ou autre. Concrètement, à la différence des anges qui, eux, ne sont pas à vos côtés H24, ils ne sont là que lorsque vous les appelez euh, ou que lorsqu'ils ont une mission qui leur a été donnée par le ciel vous concernant, l'ange gardien, lui, est à vos côtés en permanence. Il ne s'occupe que de vous. Donc, euh, l'arcoge Michael ou l'arcoge Raphaël, par exemple, oui, mieux vaut connaître leur nom pour les appeler. Euh, ils peuvent être d'ailleurs à plusieurs endroits à la fois. Mais pour votre ange gardien, cela n'est pas du tout nécessaire. Il est d'ailleurs en ce moment même présent à vos côtés. Il est bienveillant, voilà. Ce n'est pas euh, un chieur, si vous me permettez l'expression. Donc, si vous lui dites euh, « s'il te plaît, aide-moi pour ça ou ça », il ne va pas faire la fine bouche et dire euh, « non, je ne vais pas l'aider parce qu'il n'a pas dit mon nom ». La deuxième chose, votre ange gardien ne s'occupe que de vous. Autrement dit, il n'est pas l'ange gardien d'une autre personne. Alors, dans la cabale, oui, je sais, en fonction de votre date de naissance, vous êtes relié à un, euh, à un des 72 hoches de la cabale. Mais moi, ici, dans cette vidéo, euh, je ne vous parle pas de ce type d'hoche gardien. Voilà, donc... Si ce type d'ange gardien résonne en vous, encore une fois, vous êtes libre de l'appeler, mais moi, dans la séance que je vais faire, j'ai en tête une énergie qui est déjà là, à vos côtés, et donc très facilement captable, euh, puisqu'elle est déjà là, et je vais simplement, on va dire, ouvrir vos perceptions. Si vous avez fait ma séance d'hypnose euh, spirituelle permettant de se connecter aux anges et aux archanges, eh bien, en comparaison, euh, vous allez voir que je suis sur un autre registre, disons. Donc, voilà. Alors, un autre point, votre ange gardien intervient déjà dans votre vie il n'a pas besoin de vous et encore moins de moi pour vous protéger. Je vous dis ça parce que je lis parfois euh, que votre ange gardien ne vous aide pas si vous ne le, si vous ne le lui demandez pas. Alors, soyons clairs, c'est faux et archi-faux. Votre ange gardien n'est pas un ange céleste sur le bord de touche d'un match de foot. Attendant qu'on le siffle pour bouger. Un peu de sérieux quand même. Le ciel n'a pas délégué un ange céleste pour qu'il ne glande rien. Excusez-moi l'expression. Euh, D'ailleurs, combien de personnes ne parlent jamais à leur ange gardien, euh, ne les prie jamais, etc.? Si il fallait euh, lui demander pour, euh, pour qu'il nous vienne en aide, euh, cela ferait des centaines euh, de millions d'anges gardiens sur terre qui ne serviraient à rien. Euh, non, voilà, il faut quand même avoir un petit peu de logique. Les anges gardiens sont sur terre pour assurer une mission de protection. Ils n'ont pas besoin pour cela que vous leur demandez de le faire. Alors, euh, j'entends vos différentes questions dans ma tête. Euh, la première, c'est euh, si les anges gardiens euh, nous protègent, pourquoi il arrive ça, ça et ça sur Terre? Et l'autre question qui se rapproche, euh, et en tout cas ma réponse sera... La même, c'est je, je demande depuis X temps à mon ange gardien de faire telle ou telle chose. Euh, pourquoi il ne fait rien s'il est censé me protéger? Deux réponses courtes et simples. Tout simplement parce qu'il ne peut pas interférer avec votre destin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas interférer avec ce que vous êtes censé vivre. Et la deuxième euh, réponse, c'est que ce que vous croyez être bien ou bon pour vous n'est peut-être pas aussi bien et bon pour vous que vous le croyez. Nous avons une vue, on va dire, limitée dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait qu'on ne connaît pas les multiples répercussions de nos désirs tant dans notre vie euh, que dans celle des autres. Un exemple, vous aviez un rendez-vous hyper important. Capital, au niveau professionnel, euh, financier, familial, vous vous êtes préparé pendant des mois. Et là, voilà, votre voiture ne démarre pas. Résultat des courses, vous ratez ce rendez-vous capital pour vous. Euh, votre patron vous vire, problème en cascade, dans, le, dans votre vie euh, financière, familiale, etc. Bref, où était votre ange gardien Et même, où était le ciel Ce que vous ne saurez jamais, c'est que si vous aviez pris la route... Vous ne seriez peut-être plus de ce monde. Ou alors vous auriez euh, occasionné un accident avec des pertes humaines. Et puis, au final, au bout de quelques années, euh, grâce au fait que vous n'avez pas été à ce rendez-vous professionnel, eh bien, un enchaînement de coïncidences vous a permis de retrouver votre voie. Bref, certaines choses peuvent paraître horribles, pénibles, mais dites-vous qu'elles permettent sûrement d'éviter d'autres choses encore bien plus horribles ou alors qu'elles sont nécessaires et primordiales pour votre devenir et votre réalisation future. Votre ange gardien euh, est là aussi pour veiller à ce que rien ni personne, même pas vous, ne vienne, faire, euh, ne vienne, faire dé, euh, ne vienne vous faire dévier de votre chemin euh, et de votre mission de vie. Il est le garant de votre intérêt supérieur, quitte à vous fâcher parfois. C'est un peu comme les enfants avec les parents. Ils peuvent s'énerver de certaines décisions, croire qu'ils sont mal aimés ou autres, alors qu'en réalité, les parents agissent de telle ou telle manière par amour, par, par, par expérience euh, ou connaissance. Eh bien, c'est un peu pareil euh, entre votre ange gardien et vous. L'autre question que j'entends, c'est « Non mais Audrey ». Si mon ange gardien est déjà là et qu'il me protège déjà, quel est l'intérêt de le contacter ou de faire cette méditation guidée avec vous Et là, ça devient intéressant. Alors, clairement, vous n'avez pas besoin de moi ou de la séance qui suit pour parler avec votre ange gardien et je pense que vous l'avez tous bien compris euh, pour ceux et celles qui ne savaient pas déjà. Alors, concrètement, que va vous apporter cette séance d'hypnose Alors, on va y aller crescendo. Pour commencer, il va permettre à ceux et celles qui, pour une raison ou pour une autre, ont envie d'être accompagnés dans cette démarche, eh bien, de l'être tout simplement. Ensuite, oui, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, votre roche gardien n'a pas besoin que vous le sollicitiez pour vous aider. Mais, dans certains cas, non vital, j'allais dire, euh, il vous laisse votre libre arbitre. Il vous laisse faire votre propre expérience. Prenons une image. Il peut vous laisser faire 15 fois le tour du rond-point sans vous dire où il faut aller, alors que si vous le sollicitez, d'où l'objet de la séance, il vous indiquera la bonne direction. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité d'amplifier votre énergie en bénéficiant de l'énergie de votre ange gardien. Par exemple, euh, si vous êtes un peu, un peu bas énergétiquement parlant, tu fais d'une fatigue mentale, par exemple, ou alors physique. Ou si, pour x ou y raison, vous avez besoin d'avoir plus d'énergie qu'habituellement. Voilà, donc votre hoche gardien est comme une source d'énergie spirituelle pour vous. Et l'avantage, et eh bien, c'est qu'il est là, c'est qu'il est tout prêt et qu'il ne demande qu'à vous aider. Et grâce à cette séance, vous allez justement pouvoir bénéficier euh, de son énergie. Allez, avant de commencer euh, la méditation, je me présente aux nouveaux venus sur la chaîne. Euh, donc je m'appelle Audrey, bon ça vous l'avez bien compris, Audrey Le -Guériac. Je suis hypnothérapeute depuis 2011, maître praticienne certifiée en hypnose. Je pratique une hypnose ericksonienne, conversationnelle et spirituelle bien sûr. Toutes les infos pour les prises de rendez-vous sont, euh, sont en barre d'infos. Les séances se font en visio, c'est-à-dire avec Skype, Messenger ou WhatsApp. Alors, plus aucune consultation ne se fait au cabinet jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi Parce que établir un contact, une relation avec un mètre de distance, hein, la distanciation sociale, plus le masque, plus toute la logistique derrière, et puis aussi après la séance pour accueillir le nouveau client, eh bien, voilà, tout cela ne me permet pas d'offrir les meilleures conditions. En plus, euh, pour une séance d'hypnose personnalisée, donc, et notamment au niveau de la synchro, lire les expressions faciales derrière un masque, eh bien ça, honnêtement, je ne sais pas faire. Sachant que vos expressions faciales, euh, comment dire, donnent... Un grand nombre de réponses inconscientes. Donc oui, je peux vous mettre sous hypnose avec ou sans masque, même si vous êtes derrière un rideau, même si nous sommes dos à dos, ok Mais pour le travail personnalisé, si je n'ai pas les informations inconscientes concernant la, votre problématique, eh bien c'est un petit peu euh, gênant. Alors que derrière un écran d'ordi ou un écran euh, de smartphone, c'est tellement plus simple. Voilà, donc euh, il n'y a aucune raison euh, de se priver euh, des réponses euh, données par votre inconscient euh, alors que je peux tout simplement voir votre visage euh, sur internet et puis aussi c'est plus confortable et pour vous et pour moi, sachant que les résultats en ligne étaient déjà identiques aux résultats en cabinet, le choix est vite fait. Le choix est d'ailleurs très vite fait puisque avec le protocole sanitaire, on obtient clairement euh, de bien meilleurs résultats en ligne qu'au cabinet. Euh, et puis aussi, voilà, ça me permet de pouvoir gérer la chaîne YouTube. Bref, je vous invite dès maintenant à vous abonner et surtout à bien activer les notifications en cliquant sur YouTube. Sinon, vous allez rater les séances, les tirages au sort, etc. Bref, le tirage au sort, je vous en parle à la fin de la vidéo, après la méditation, car la vidéo est déjà plus longue que prévu, n'est-ce pas Et comme tout le monde ne souhaite peut-être pas participer au tirage au sort, je vous en parlerai après euh, à votre réveil. Euh, je remercie tous ceux et celles qui me témoignent vraiment d'énormément d'amour. Il n'y a pas d'autre mot, voilà, c'est euh, vraiment euh, de l'amour que vous me témoignez à travers euh, vos commentaires, euh, à travers euh, vos messages euh, par euh, Messenger aussi. Même si, s'il vous plaît, privilégiez les commentaires euh, sur la vidéo euh, YouTube ou alors euh, sur le post Facebook euh, de la vidéo, sauf si vraiment c'est un message personnel. Parce que répondre à vos questions générales sur Messenger ou par email fait que les autres abonnés ne bénéficient pas des réponses et qu'ils me reposent après la même question. Un grand merci aussi à tous ceux et celles qui me témoignent de leur soutien avec leur like mais aussi leur reconnaissance et leur gratitude à travers leurs dons. Voilà, je, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Une dernière petite info, je vais commencer une série de vidéos sur les chakras. Euh, donc, euh, il y en aura au moins sept. Euh, Peut-être que j'inclurai euh, certains chakras mineurs. Euh, voilà, je pense en, en l'occurrence euh, au chakra de la, des mains, euh, mais bon, je ne sais pas. Et après, euh, et après je, je ferai une séance sur, euh, sur la Kundalini. Voilà, donc activez bien les notifications. Allez, c'est parti, on va commencer euh, la séance. Je vous demande de vous assurer que vous êtes euh, bien seul dans une pièce, une pièce fermée où personne ne viendra vous déroger ou vous interrompre, même pas trop de secondes. Euh, votre téléphone, lui, est bien évidemment en mode avion. Je ne parle pas d'un mode silencieux, je parle bien du mode avion avec zéro vibreur. Je vous conseille plus que vivement d'être assis, les jambes. Décroisés, les pieds à plat sur le sol, les bras et les mains sont aussi décroisés euh, et vous devez obligatoirement être adossé contre le dossier d'un canapé, d'un fauteuil, d'une chaise, peu importe. Dans tous les cas, ne vous allongez pas parce que vous risqueriez de vous endormir euh, alors que vous devez être conscient pour ce contact avec votre roche gardien. Vous avez bien évidemment les écouteurs sur les oreilles, c'est primordial afin que ma voix crée quelque chose d'englobant tout autour de vous et que vous puissiez être totalement focalisé sur ma voix et rien que sur ma voix afin d'être dans les conditions optimum de connexion. Mettez la vidéo sur pause au besoin. Allez, vous allez simplement fermer les yeux et vous représentez mentalement la pièce ou le lieu dans lequel vous êtes. Vous pouvez ainsi vous représenter les différents éléments, l'aménagement, ou si vous êtes en pleine nature, par exemple, les différents éléments naturels. Prenant ainsi conscience de la vibration de l'air, de l'énergie de la Terre… vous vous représentez tout cela avec une précision plus ou moins grande en termes… en terme d'espace… de dimension… Si vous n'arrivez pas précisément à voir cela visuellement, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à vous représenter mentalement et sensoriellement l'énergie des différentes matières composant l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. C'est-à-dire Concrètement, vous pouvez voir la matière sous forme de lumière, de couleur, d'énergie, ou voir de manière de plus en plus claire ou de moins en moins sombre, de manière plus ou moins vaporeuse. Tout comme, simplement, vous pouvez la deviner, la ressentir. Ou même l'imaginer, qu'importe, laissez juste votre esprit créer. Tout cela dans un premier temps. Et tout en gardant une conscience accrue de ceux, de ceux qui vous entourent, vous allez de plus en plus vous rapprocher de votre propre énergie. Oui, vous vous rapprochez de votre propre corps et ce, dans toutes ses dimensions énergétiques Sensorielle, prenez le temps, prenez le temps de ressentir tout cela sous une forme ou sous une autre. Encore une fois, vous pouvez voir de manière très très réelle, très concrète ou, ou simplement vous pouvez déjà pourquoi pas vous percevoir sous une forme énergétique, ou sous une forme lumineuse ou… ou colorée si vous préférez. Dans tous les cas, continuez simplement, simplement de vous, de vous rapprocher de plus en plus de votre corps, de votre énergie. Ou si vous préférez, laissez simplement les vibrations de votre corps augmenter augmenter, se multiplier de manière exponentielle jusqu'à… jusqu'à ce qu'elle transcende votre esprit, vos pensées, ainsi que les rythmes corporels. Vous allez d'ailleurs laisser en parallèle tout votre corps se, se détendre au même rythme que ma voix qui vous fait entrer dans une dimension plus spirituelle de votre esprit, ou tout simplement au même rythme que cet air qui, qui vous détend. vous détend, vous apaise d'ailleurs, peu importe à quelle fréquence vous vibrez ou à quelle fréquence vous, vous entrez en résonance. Sachez que, que tout ce que vous allez vivre, ressentir et expérimenter durant cette, cette très puissante séance d'hypnose spirituelle, durant, durant cette connexion et cette Reconnexion avec vous et, et tout ce qui vous compose ne peut être que puissamment positive et, et bénéfique pour vous. D'ailleurs, ne pensez pas à la détente grandissante qui entraîne le corps vers, vers un bien-être qui, qui s'amplifie à chacune de vos inspirations. Imaginez plutôt une sphère, oui, oui, une sphère, un environnement qui, qui vous entoure, vous protège, une sphère dimensionnelle si, si bienveillante qu'elle a déjà installé un, un confort et, et une zone où vous vous sentez tellement en sécurité, que vous, Lâchez prise. Oui, vous lâchez toute tension, tout semblant de résistance physique aussi infime, soit-il car certaines zones du mental sont déjà sur off pas d'or qu'une à une, d'autres zones du mental se mettent aussi… sur « off ». Vous savez, comme si vous étiez chez vous, ou dans un lieu où vous êtes, bien oui, oui un lieu où vous êtes profondément bien et… et où vous vous apprêtez à aller vous reposer et que donc vous éteignez une à une les différentes lumières des, des différentes pièces afin de vous reposer sereinement afin de permettre à votre lumière intérieure de… de resplendir de briller de tout son éclat. Et pourtant, vous ne dormez pas. Au contraire, vous allez vous éveiller. Ou plutôt, réveiller, oui, oui, réveiller tout, tout parti de votre âme, de votre cœur, de votre Conscience supérieure. Oui, c'est ça. Imaginez que, que vous laissez votre votre conscience supérieure s'éveiller, s'éveiller, se réveiller, grandir, s'ouvrir à tout un monde haut en énergie. à toute une dimension spirituelle lumineuse. Sentez votre conscience ainsi augmenter, devenir de plus en plus grande, de plus en plus éclairée. Elle est bien souvent si grande qu'elle dépasse tous les murs, les plafonds les hauteurs installant déjà quasiment… un début… de plénitude… d'absolu… Ressentez toutes… toutes les plus hautes les plus vibrantes énergies, voyez-les essentiellement avec votre cœur et laissez ces énergies s'y refléter vous permettant d'aller encore plus loin. corps plus haut, juste, pour le plaisir juste, pour la beauté de ce que vous ressentez et vivez. Et respirez tout cela pour entrer en vibration avec ces puissantes énergies. Bienveillante. Prenez une profonde inspiration et, et installez-la sur le sommet de votre crâne, sur, sur votre cuir, chevelu qu'il soit, chevelu ou pas d'ailleurs. Allez-y. Prenez une profonde inspiration et, et installez-la sur le sommet de votre crâne. Et encore une fois, prenez une profonde inspiration que vous installez sur le sommet de votre crâne. Oui, focalisez sur le sommet de votre crâne, laissez votre conscience s'y poser. Et laissez toute forme de sensation, de ressenti, de pensée, de couleur, ou que sais-je d'autre, s'y concentrer. Et vous allez simplement percevoir maintenant la manière dont seconde après seconde il y a comme un, un massage profond, intense et pénétrant au niveau de votre cuir chevelu… tout comme vous pouvez, bien sûr, avoir l'impression que certains rythmes de ma voix ou que certaines sonorités bien précises agissent comme, comme des vagues qui, qui détendent puissamment tout votre crâne, entraînant, bien évidemment, tout le reste du corps dans un profond et irrésistible lâcher-prise. Alors peut-être bien sûr que vous avez tout simplement l'impression que des doigts massent votre crâne et que chacune de ces sensations vous ouvre d'autres voies, d'autres dimensions de conscience. Alors, cela est fort possible bien évidemment, mais je vous demande pour l'instant de ne pas porter attention à tout ça, ni à certaines sensations d'ailleurs qui peuvent survenir dans vos bras, dans vos jambes ou autres, si vous les ressentez sous forme de chaleur, d'énergie, d'engourdissement ou même de picotement… alors pour certaines personnes ces picotements sont simplement le signe d'une profonde détente… pour d'autres ils représentent un changement de perception je veux dire un peu comme si ces picotements représentaient le passage du monde visible au monde invisible… pour d'autres ils sont le signe d'une élévation spirituelle, d'une énergie d'un magnétique et c'est pour cela que je vous demande de ne pas chercher à savoir précisément ce qui se passe dans la mesure où, dans tous les cas, vous entrez dans quelque chose de différent, dans une perception autre de votre environnement extérieur et intérieur. Gardez toujours une conscience des énergies environnantes. Du lieu où vous vous trouvez une conscience de l'effet du massage énergétique sur votre cuir chevelu. Même si vous êtes peut-être chauve ou, ou dégarni. Et maintenant vous allez simplement imaginer que ma voix, que ses rythmes, que les sonorités entendues ou qu'une quelconque autre énergie bienveillante est en train de… de masser ou de… Caressez votre troisième œil dans un sens bien particulier, dans un mouvement qui vous est propre… pour rappel votre troisième œil est simplement la partie du front qui est entre vos sourcils un tout petit peu plus haut… d'ailleurs… Peu importe que le mental le localise ou pas, cette énergie sait précisément où il se trouve. Alors, ressentez ce mouvement bien particulier de cette énergie de ma voix qui masse, caresse efficacement et spirituellement votre troisième œil… et vous pouvez à présent ressentir ce que cela éveille, provoque, suscite au niveau… de votre cœur… et de votre crâne… D'ailleurs, pendant que votre troisième œil continue à être intensément stimulé, vous pouvez avoir l'impression qu'une sorte de porte s'ouvre, que quelque chose s'éclaire. ou de voir… plus loin de voir… au-delà… oui de voir… au-delà… bien au-delà… encore… plus loin… pendant ce temps… vous allez ressentir sur le sommet de votre crâne, un massage beaucoup plus intense, beaucoup plus présent. Sur cette partie du crâne que l'on appelle la fontanelle, cette partie du crâne qui est présente, chez les bébés en tout cas, durant les premiers mois de leur existence… oui imaginez… que cette partie du crâne est délicatement mais efficacement… massée… massée… massée… de telle façon que vous pouvez… avoir… l'impression que quelque chose… s'ouvre ou plutôt se réouvrir. Votre corps est tellement détendu et même incroyablement détendu pour beaucoup d'entre vous à présent. Alors, vous allez pouvoir vous focaliser sur vos yeux. Et imaginez que les muscles des yeux sont… détendus… délicatement… mais efficacement… massés… ce qui fait qu'il lâche toute forme de tension et vos topes sont également détendus profondément… tout comme… les muscles des joues… tout comme… votre mâchoire… votre menton… Et vous allez simplement maintenant… imaginer que vous respirez directement… par… votre troisième œil oui… respirez profondément… par votre troisième œil… et imaginez que l'oxygène le plus revigorant arrive directement… par votre troisième œil… et se diffuse dans tout votre corps… jusque… sous vos pieds… en passant… Par vos bras, vos mains et profitez. Oui, profitez. Imaginez maintenant l'oxygène le plus revigorant arriver au niveau du sommet de votre crâne et descendre pareil dans tout le corps… les bras, les mains… les cuisses… les jambes… les pieds, le dos… par Prenez le temps surtout de vous habituer à cette nouvelle respiration. Respirez doucement, pas trop vite. Doucement, calmement. Et respirez maintenant à la fois par le troisième œil et par la fontanelle simultanément. Toujours doucement, calmement. Inutile de prendre de profondes inspirations, respirez naturellement. peu importe ce que vous ressentiez l'instant d'avant ou… ce que vous ressentiez l'instant encore avant… et peu importe d'ailleurs ce que vous ressentez là maintenant… vous allez juste vous imaginer en train de vous asseoir à l'intérieur de vous… oui imaginez Imaginez simplement que vous vous asseyez à l'intérieur de vous, que vous prenez place en vous un peu, un peu comme on pourrait prendre place sur un siège, un fauteuil, un trône. A nouveau vous allez visualiser tout un cercle, toute une sphère de protection autour de vous… vous le voyez bien plus et en tout cas bien mieux que tout à l'heure n'est ce pas Et là peut-être même changer de force de couleur peu importe… regardez mentalement tout ce qu'il y a autour de vous… toutes les énergies qu'il y a autour de vous… les énergies du lieu des meubles ou de la nature peu importe où vous êtes… et vous allez dans cet espace… si vous ne percevez pas déjà… appelez votre ange gardien… oui allez-y appelez votre roche gardien… avec votre cœur bien sûr avec… votre amour… demandez-lui en toute sérénité… d'être là… de se faire… sentir… ressentir… percevoir sous une ou plusieurs formes sensorielles… ce peut-être une forme visuelle quelle qu'elle soit… une forme lumineuse peut-être dans l'espace où vous êtes… Si c'est le cas alors, derrière vos paupières closes, quelque chose va devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus vibrant… Si c'est sous une forme sensitive, vous pouvez ressentir du chaud, du froid ou une autre sensation naître sur une épaule, un bras, une main ou ailleurs Si c'est sous une forme olfactive un parfum… ou simplement un son… un sifflement… un murmure… ou un message… Ce peut être tout ça ou simplement autre chose, peu importe le ou les canaux sensoriels percevant tout, tout parti de la présence bienveillante de votre ange gardien, continuez, continuez de le solliciter en toute confiance avec votre cœur puisqu'il est là. soyez aussi attentive ou attentif à tout ce qui se passe à tout ce que vous voyez comme image se former autour de vous bien sûr mais aussi dans votre esprit et tout en continuant de vivre intensément, l'instant contenu dans chaque seconde, continuez de… de solliciter votre ange gardien avec… avec votre cœur, avec… avec votre âme, et, et dites-lui que vous voulez ressentir sa présence, son énergie de plus en plus… Prenez le temps de le sentir ou de le ressentir d'une façon ou d'une autre. Laissez-vous le temps, oui, oui, laissez-vous le temps de ressentir la manière dont il vous approche. Vous pouvez l'imaginer sous quelques formes qui vous plaisent… qui vous parle. peut peut-être une forme purement angélique… lumineuse… avec ou sans elle… ou ce peut-être une boule d'énergie… ou une quelconque autre manifestation physique… ou énergétique… Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le fond. Alors, peu importe la forme sous laquelle votre ange gardien se présente à vous et, et peu importe la forme avec laquelle vous le projetez, consciemment ou, ou inconsciemment, ce qui compte, ce qui compte, c'est justement le fond de tout ça, c'est justement cette énergie protectrice. Comme vous le savez, avec ou sans cette séance, votre ange gardien vous protège déjà car sa mission est d'être en permanence à vos côtés afin de vous protéger, de veiller sur vous en fonction de ce que vous avez à vivre alors, alors vous allez simplement lui demander de la force, de l'énergie de la puissance, oui, oui c'est cela, vous, vous allez lui demander force, énergie et puissance afin que vous puissiez justement avoir toute l'énergie, toute la force et toute la puissance dont vous avez besoin dans votre vie et plus précisément dans votre vie en ce moment même. Peut-être s'agit-il de quelque chose au niveau de votre vie Professionnelle, personnel, sentimentale, familiale, financière ou de votre vie énergétique, spirituelle et peut-être même un peu tout ça. Alors allez-y, allez-y, demandez-lui. Votre ange gardien a la capacité de, de vous donner tout ce qu'il est bon, bien et juste d'avoir. Il vous suffit simplement de le lui demander tout en étant suffisamment ouvert, oui, oui, en ayant le cœur suffisamment ré-ouvert et l'esprit suffisamment ouvert. Il suffit donc simplement d'être dans l'état où vous êtes là maintenant et de lui demander ce transfert d'énergie d'autant plus que votre ange gardien est un, est un réservoir énergétique qui se renouvelle instantanément. Alors, alors demandez-lui toute l'énergie dont vous avez besoin, toute l'énergie qu'il vous serait utile, bénéfique et prospère d'avoir… allez-y… allez-y… Et, et ressentez… ressentez ces différentes vibrations qui arrivent vers vous… qui arrivent, qui arrivent qui arrive vers vous oui ressentez… oui ressentez peut-être votre cœur… s'alléger votre esprit… s'illuminer… les yeux… s'ouvrir à l'intérieur de vous… ressentez simplement… sentez-vous devenir fort… très fort une force tranquille, puissante et sereine… ressentez cette… cette énergie qui s'adapte… ce module et se régule à mesure où elle investit… votre corps… votre esprit, votre cœur… vous pouvez demander à votre ange gardien tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est de l'ordre de la protection, de la guérison de votre corps de votre cœur, de votre âme, de tout ce qui est de l'ordre, de votre bien-être et de votre confort. Et ressentez tout cela résonner et vibrer à l'intérieur de vous. Profitez encore de quelques secondes pour écouter et permettre à votre ange gardien de vous délivrer un message… s'il le souhaite… Voilà cette séance touche à sa fin. Je vais compter de 1 à 7. Vous permettant à chaque chiffre prononcé de reprendre un état de conscience nécessaire à l'ici et le maintenant. Un état de conscience où vous êtes totalement ancré dans l'ici et le maintenant. Quand je vous demanderai d'ouvrir les yeux... Vous serez totalement réveillé et sorti d'hypnose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous ouvrez les yeux, vous pouvez bouger, prendre de plus amples respirations. Vous êtes là et totalement là dans l'ici et le maintenant. Apparaît à présent à l'écran les modalités du tirage au sort permettant de gagner une séance d'hypnose individuelle en ligne avec moi, en visio donc vous en prendrez librement connaissance tout à l'heure ou maintenant si vous le désirez. Je préfère finalement vous les écrire afin, afin de vous permettre de continuer tranquillement à savourer le moment que vous venez de vivre. Prenez soin de vous. A bientôt.